Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi, nickel Alors la vidéo du jour Nous allons parler de deux rats considérés nuisibles en France Alors pas les rats Domestiques, hein, pas ceux que vous achetez Dans des magasins animaliers Pour garder à la maison Non, les mais vraiment des rats considérés nuisibles Donc le premier Le ratus norvegicus, Appelé en France le rat norvégien Ou plus connu Le rat d'égout Et on va le comparer avec le Ratus ratus, appelé en France le rat noir Et avant de commencer, j'ai une petite question Est-ce que vous savez pourquoi ben les rats ont toujours besoin de ranger Allez, je vous donne la réponse en fin de vidéo Allez, c'est le moment de comparer ces deux rats Alors, On va commencer par le poids Donc, Le rat d'égout pèse entre 280 et 480 grammes le rat noir, lui, il va peser à peu près d'aller 230 grammes. Les deux variétés de rats mesurent entre 30 et 45 cm de long. Bien entendu, c'est sans compter la queue. Pour la couleur, le rat d'égout est plutôt gris et le rat noir est plutôt noir. Mais le rat d'égout vit beaucoup dans les égouts, se salit beaucoup. Donc la couleur, des fois, il est noir parce qu'il est sale. Donc, il vaut mieux pas regarder ça. Donc, la nourriture maintenant. Là, il y a une petite différence. Le rat d'égout, lui, il va manger de la viande, du poisson, des graines, du déchet. Voilà, il mange presque tout. Voilà, il adore tout. Voilà, il vit dans les égouts, donc il mange tout ce qu'il peut trouver. Par contre, voilà, le rat noir, lui, bah, il, est un peu plus, il fait attention un peu à sa ligne et tout ça. Donc, lui, il va manger des fruits des légumes, des graines. Donc voilà déjà une première différence entre les deux. Alors, leur lieu d'habitation. Alors, pour le rat d'égout, on l'appelle le rat d'égout souvent parce que ça vit dans les égouts, mais c'est un rat qui aura tendance à vouloir vivre en sous-sol, ou dans une cave, ou dans les égouts, et que le, le rat noir, lui, il aura tendance à vivre dans les arbres ou dans les greniers. Donc vous voyez le rat d'égout en bas et le rat... Noir en haut. Donc déjà là, ça vous permet de voir ben, si vous avez un problème de rat chez vous. Si c'est beaucoup dans le grenier, vous avez plus de chances que ce soit des rats noirs que des rats d'égout. Si vous avez un problème dans la cave ou dans le garage, ben, c'est le rat d'égout. Alors si un jour vous avez un problème de rat chez vous et que vous le voyez, ça peut arriver. Hein Pour le reconnaître, ne regardez pas la couleur. Ça je vous ai dit avec... Les égouts, ça ressemble un peu, les couleurs Il faut regarder la forme du rat On a vu que le rat d'égout était un peu plus gros Par rapport au rat noir Donc vous regardez la forme Si vous avez la, le temps et la vitesse Pour regarder ça Alors le rat d'égout, il est beaucoup plus arrondi Il a un museau arrondi Il est costaud, voilà, c'est par rapport à sa nourriture Quand il mange un peu de tout, bah, automatiquement bah, Il prend du poids et il grossit Et le rat noir, lui, si vous le voyez bah, lui, il est plus fin en longueur, il a un museau pointu, Voilà, il fait attention à sa ligne, c'est un peu taille King en fait, Taille King des rats. Hein. Et après, si un jour vous avez des problèmes de rats, mais que vous ne l'avez jamais vu, mais que vous retrouvez des crottes, pensez aussi, c'est facile à reconnaître. Le rat dégoût. on a dit qu'il avait une forme arrondie, et bien si vous retrouvez une crotte, vous allez voir que l'extrémité des crottes est arrondie. Par contre, le rat noir, on a dit qu'il était plutôt en pointe, mais ces crottes, ils se finissent tout le temps en pointe. Donc crotte arrondie, crotte en pointe. Voilà comment comparer, si vous n'avez pas la possibilité de voir le rat. Si vous retrouvez que les excréments. Maintenant, on va parler de la sexualité des rats. Il faut savoir qu'un rat, à partir de deux mois ou trois mois, il arrive à l'âge adulte. Donc à partir de là, il peut se reproduire. Alors, la période de gestation pour ces deux variétés de rats est d'environ environ 22-23 jours. Donc une portée, 22-23 jours, vous avez des rats en plus. Hein. Alors, combien de petits il faut Ah, c'est là où la question, c'est là où ça devient intéressant. Pour vous dire que ça peut aller vite une gestation de rats. Donc pour le rat d'égout, on a dit 23 jours après, il peut avoir entre 6 et 12 petits. C'est quand même pas mal hein. Et pour le rat noir, c'est un peu moins, c'est entre 6 et 8 petits. Et pour les deux variétés de rats, ils peuvent faire entre 4 et 7 portées par an. Donc vous calculez, hein, ça peut aller très vite une infestation de rats dans une maison, donc il ne faut pas laisser faire. Hein. Alors comment marche une colonie de rats Alors il faut savoir que des rats, ça peut vivre en solitaire. Ça peut vivre tout seul. Donc si un jour vous avez un rat qui rentre chez vous, vous mettez un peu de poison, ou si vous avez une tapette, vous l'attrapez, le problème peut être résolu. Mais par contre, si c'est une colonie de rats qui vient, alors il faut savoir qu'une colonie de rats, ça commence à partir de 6 rats, là vous allez avoir un chef qui va être le patron de tout ça. Et après, ils vont faire en sorte de se reproduire. Il faut savoir que les rongeurs adorent le sexe donc euh, les relations, ils en font souvent, vous avez vu, ça peut aller jusqu'à 7 portées par an, à 12 râles par portée, ça peut aller vite, hein. alors pour le rat goûts, on, on a dit qu'il vivait en sous-sol, donc il va choisir par exemple, on va dire qu'il choisit la cave, il se reproduit, il cherche de la nourriture, tout va bien, et au bout d'un moment, les rats se multiplient. Si personne ne vient traiter, ça se retrouve que le, la cave est pleine de rats. Et il se dit, bon, oh ben là, il y a trop de monde et il n'y a plus de place. Ben, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on agrandit. Et quand on agrandit On monte d'un étage. Donc, on se retrouve au rez-de-chaussée. Et là, ils se mettent à, à nicher au niveau du rez-de-chaussée. Et si un jour, le rez-de-chaussée est plein de rats, si personne ne fait quelque chose, eh ben, ça monte au premier étage. Et ça fait une pyramide. Mais le chef, il sera toujours en bas. Et pour le rat noir... Ben, c'est exactement la même chose, il faut 6 rats pour une colonie, la différence c'est que lui, il commence par le grenier Et quand le grenier est plein, il, il descend d'un étage et ça fait une pyramide vers le bas Donc vous voyez les deux différences, il faut savoir aussi que ben, ces deux variétés de rats, ils ont une durée de vie à peu près de 2 ans Donc ça laisse quand même le temps de se reproduire, sachant qu'ils ben, font des petits, dès qu'ils arrivent à 2-3 mois à l'âge adulte, eux ils vont se reproduire aussi donc ça fait 12 petits pour eux aussi. Donc 12, plus 12, plus 12. Ça commence à faire peur. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à appeler un professionnel. Mettre du, du raticide. Dès que vous retrouvez des crottes. Et après vous pouvez être tranquille. Donc là on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Allez je vais revenir sur la question. Pourquoi les rats rongent tout le temps Ils ont toujours besoin de ranger. Et bien c'est tout simple. Ils ont les dents qui font que pousser. Alors il faut savoir qu'il pousse 13 cm par an, on a dit que tout à l'heure un rat ça, ça mesurait entre 30 et 45 cm Donc 13 cm c'est ça à peu près, c'est leur gêne d'avoir un dentier aussi long Donc ils rongent, ils rongent, ils rongent, ils vont ronger un peu de tout Donc c'est pour ça que ben, vous entendez gratter dans les murs, que vous pouvez voir des choses gratter Une porte, ils peuvent gratter du béton, ils ont besoin de user ses dents et assez rapidement parce que quand même ça pousse vite donc euh, moi quand j'ai appris ça j'étais vachement étonné, je savais que ça poussait les dents, mais je pensais pas à 13 cm par an quand même donc on arrive à la fin de la vidéo j'espère ben, que cette explication de la comparaison entre le rat le rat d'égout et le rat noir vous a plu, alors il faut savoir qu'on a quand même beaucoup plus de rat d'égout que de rat noir mais on, on s'aperçoit que le rat noir commence à évoluer et commence à se multiplier et on commence à en retrouver un peu partout, 20 ans en arrière on ne on connaissait pas le rat noir. Hein. Ben, je vous invite à partager la vidéo de monsieur sur Instagram, sur Snapchat. De vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les dédés.